Bien le bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur cette très très courte vidéo qui a pour but d'expliquer notamment aux gilets jaunes comment faire pour faire annuler les condamnations des, des, des juges corrompus et autres qui ne respectent en aucun cas les, les droits véritables auxquels chaque être humain a droit. Donc pour ça c'est assez simple. Dans un premier temps, je vais, si vous ne connaissez pas l'OPPT, vous renvoyer vers la première vidéo que j'ai faite dessus euh, pour que vous puissiez vous faire une idée euh, de ce que c'est, d'abord, de ce qu'ils ont fait, de ce que ça implique, hein, parce que je, grâce à l'OPPT qui a mis en forclusion l'état français, euh, en gros l'état français n'existe plus au regard du droit international. Ah, ce qui veut dire aussi que les juges jugent à titre personnel. Et c'est donc à titre personnel qu'on peut les poursuivre pour perpétuation de l'esclavagisme. N'est-ce pas, messieurs Donc, euh, j'ai grand hâte que les Français apprennent cette nouvelle. Je suis ravi de pouvoir l'annoncer moi-même. Et je vous assure que j'en prends un certain plaisir. Donc, je vais vous mettre dans la description tous les, les liens nécessaires pour avoir accès aux avis de courtoisie de l'OPPT. Vous pouvez les utiliser comme vous pouvez utiliser vos propres avis de courtoisie faits par vous-même. Après tout, vous êtes souverain. Vous, vous aurez aussi dans les documents l'avis le, de renonciation à faire parvenir avec l'avis de courtoisie euh, au juge qui vous aura condamné. Voilà, qui puisse vous renvoyer ce papier en vous disant que bah, les poursuites sont annulées, en gros. Ou bien, euh, vous pouvez le traîner devant le tribunal pénal international ou la Cour européenne des droits de l'homme pour perpétuation de l'esclavagisme. C'est intéressant, hein Enfin, décès les amis, prenez soin de vous, des autres, et surtout, cherchez le bonheur, il n'y a que ça doré.